Partageons notre énergie Bonjour, je suis Ramon, un espagnol qui habite de Bruxelles depuis 13 ans et mon énergie c'est améliorer le monde par les connexions entre personnes. J'écris les manuels de coworking pour aider à tous les gens qui sont en train d'ouvrir des espaces de coworking ou qui ont déjà ouvert un espace de coworking et qui ont des problèmes pour les gérer. Le coworking c'est une manière de travailler dans un espace partagé de travail. J'ai lancé ce livre parce qu'en participant à différentes conférences sur le coworking dans le monde, je me suis rendu compte qu'il avait les mêmes questions qui arrivaient une fois après l'autre. Quelqu'un qui vient travailler dans un espace de coworking va être plus profond, va faire plus de connexions professionnelles va faire des amitiés, va avoir une vie professionnelle beaucoup plus active. Pour moi, les plus importantes comme retour, c'est savoir que mon livre a aidé les gens dans leur entreprise. Si je n'avais pas cette valeur à donner et les gens n'apprécient pas cette valeur, j'aurais gaspillé mon effort. Pour trouver plus d'informations sur le coworking, plus de ressources et savoir où acheter les manuels de coworking, il suffit de googler les manuels de coworking. Vous aussi, vous avez un moteur, un projet ambitieux, partageons notre énergie, envoyez énergie, NRJ, au 38, 25 centimes par message.